Voilà, nous sommes revenus avec euh, notre association, hein, Famille Rurale à euh, Grand Mounanou. Nous recevons Madame Nomad de Noéma, qui est diététicienne, accompagnée de Mme Tissière-Ariane, coordinatrice, médiatrice, etc., dans cette belle association. Là, nous allons voir avec vous, maintenant, oui. dans cette deuxième partie, Surveillez bien, oui, partie 1, partie 2, euh, nous allons voir avec vous ce que vous avez prévu de nous dire sur euh, cette, euh, cette affaire-là, hein, comment manger, comment donner appétit... Que... Je vous laisse la parole. Eh oui, ben merci beaucoup. Donc effectivement, je vais essayer de vous présenter euh, les quatre points essentiels un peu à surveiller. Euh, déjà, on va parler de l'alimentation voilà, pour la personne âgée. Mm. Ensuite, les particularités un peu, ce qu'on va un petit peu surveiller sur l'alimentation de la personne âgée. Et en puis, après, comment mettre ça en pratique mm. euh, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, euh, alors déjà, je vais quand même réexpliquer un peu ce que c'est le rôle de la diététicienne mm -hmm. et comme ça aussi parler rapidement de notre association. Mm -hmm. Donc euh, le diététicien c'est vraiment un professionnel de santé qui va être spécialisé dans la nutrition et l'alimentation. Mm -hmm. euh, donc voilà, donc il va prendre en charge les, les, les patients. Tiens, tiens le fil, hein. on oui. a tous un petit cœur aujourd'hui. Non non non, peur pas le fil, c'est ça. Mais je suis en train de regarder, on a tous un petit cœur. Et oui. C'est un signe. C'est un signe. <rire> bon, on nous hein, voilà, Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour ces gens-là qui nous regardent. <rire> je m'excuse un C'est une petite parenthèse pour la détendre parce oui, qu'elle oui, oui. n'est pas habituée. Euh, donc, voilà. voilà. <rire> donc tu disais qu'il fallait qu'on puisse euh, euh, savoir ce que c'est euh, voilà déjà euh, présenté ouais. peut-être le métier, métier peut-être qui n'est pas forcément connu donc mmh. je disais voilà c'est un professionnel de santé qui va être spécialisé dans ce qui est alimentation et nutrition donc que ce soit pour les personnes en bonne santé ou pour les personnes malades mmh. donc euh, on va du coup contribuer à maintenir ou améliorer l'état de santé des personnes mmh. mais par le biais de l'alimentation voilà c'est un bon point ça, ça. alors la, la diététicienne a une charge lourde Et oui. de faire entrer ça dans la tête des gens c'est ça de faire savoir que son rôle est là parce que ce n'est pas une profession qui euh, qui est comment dire comme si on était pâtissier, comme si mmh. on était boulanger, c'est une profession qui arrive, mmh. elle est pratiquement nouvelle, ça fait quelques années, mais elle est oui, voilà, pratiquement, pratiquement, pratiquement nouvelle. nouvelle. C'est ça. Donc les gens doivent s'habituer et savoir, ça. quand on a un professionnel diététicien ou diététicienne, on, on, on sait ce que c'est et on sait ce qu'on peut lui demander. C'est ça. Voilà, ça. On situe le, la fonction et la profession, parce que ce sont des études. Hein. Et Vous oui. faites des études pour en arriver là et on ne connaît pas suffisamment. C'est oui. ça. Donc, euh, j'ai tenu à faire ce petit point là. Et du coup, on a récemment euh, créé la, la DNG, l'Association des diététiciens nutritionnistes de Guadeloupe, mm -hmm. donc qui est basée à Jarry. On n'a pas encore pour l'instant de numéro de téléphone, mais une adresse mail. Mm -hmm. Donc, aussi, vous pouvez contacter pour toute démarche et aussi. Euh, hein, comme ça Donc, l'adresse mail, dire. alors c'est adng971.gmail.com. Mm -hmm. Voilà. ADNG, c'est facile à retenir voilà. en Voilà, Association des diététiciens nutritionnistes. C'est ça C'est ça. Des diététiciens nutritionnistes nutritionniste de Guadeloupe. Voilà. Et le numéro de téléphone parce euh, que Pas encore de numéro de téléphone. Pas encore. C'est quelqu'un qui vous joindre là. En fait, on peut toujours appeler Famille Valébord. <rire> voilà, voilà c'est ça. D'accord. Ok. Oui. okay. Mais ça viendra. OK. Et le numéro de famille rurale de Gwamunono, c'est un numéro vert. Je rappelle oui. que ça commence par un 0800, mais euh, c'est gratuit. Donc 0805 38 47 48. Facile à retenir également. Et oui. Voilà. Alors, on continue c'est oui. intéressant. <rire> donc, euh, du coup, voilà, pour parler voilà, de, cette, de cette thématique d'aujourd'hui, ça va être vraiment le bien manger oui. pour bien vieillir. Alors on aura quatre points essentiels un mm. peu à surveiller, donc euh, en premier on va parler quand même du poids hein, mm. chez la personne âgée, mm. euh, chez nos seniors c'est quand même un indicateur de santé, donc un poids qui varie de façon importante ou moins importante, ça doit quand même nous alerter et euh, du coup être un indicateur à se dire il y a peut-être euh, quelque chose de, qui, dans son état de santé. Voilà. Si elle grossit trop vite, voilà, si elle maigrit trop, euh, trop vite. Tout ça. à fait. Il regarder la nutrition, voilà. la nourriture de ce qu'elle mange. Ouais. Voilà. Donc, se peser régulièrement, donc, surtout. Régulièrement. Voilà, et part part de quand de la personne fait. a perdu l'appétit, ben, est-ce qu'il y, est qu y a un progrès, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait conseiller, là, si quelqu'un nous écoute et serait dans ce cas-là? Mm -hmm. Alors, du coup, quand la personne est euh, ben, en perte, en perte d'appétit, déjà, essayé de trouver peut-être mm -hmm. la cause. Mm -hmm. Ça peut être un problème de mastication, un problème de dentition, voilà, lui demander aussi qu'est-ce qui ne va pas, mm -hmm. peut-être qu'elle euh, n'aime pas la façon dont on cuisine, pour essayer d'améliorer, mm -hmm. de trouver du goût. Ensuite, euh, comme on disait tout à l'heure, donc vraiment une association des couleurs. Mm -hmm. Ne pas, par exemple, mettre euh, du blanc et du blanc, ouais, euh, ouais. Euh, poisson blaf, bignam, mm -hmm. euh, je ne sais pas, christophine, par exemple. Vraiment donner envie des couleurs, mm -hmm. la ouais. façon de présenter l'assiette. Euh, surtout souvent les, les aidants ils sont parfois occupés mmh. etc. donc dans les tâches ménagères même sur le repas, toujours essayer de présenter mmh. ce qu'il y a dans l'assiette mmh. pour euh, le, le, le, le, la personne âgée on, voilà. Dit, voilà. Alors, on, lui, on dit. lui dit ce qu'il y a dans Aujourd l'assiette aujourd'hui, mmh. voilà, c'est a et poisson et, quelque, mmh. et euh, haricots verts et pinards, ceci, cela et toujours si c'est quelque chose les... que cette personne aime, voilà. elle sera pressée de manger mais si c'est quelque chose qu'elle n'aime pas déjà à l'origine, voilà il faut lui donner envie Mais de il faut l'encourager le, comme on nous bien présenté la table mm. il y a aussi euh, la, la position que la personne mm. soit bien assise etc. Mm. pas s'asseoir sur le lit pour manger avec un voilà. plateau le déjeuner se prend à table hein, le, le repas du midi si la personne peut se mouvoir euh, il vaut mieux mettre la personne à table pour ça. lui rappeler les bons moments aussi hein, de mm. mm. ou mm. si elle ne peut pas s'asseoir euh, oui, oui, relever le lit et euh, etc. donc il y a ça Vraiment, quand la personne n'a pas le goût de manger, vraiment, vous travaillez sur un peu les causes. Mmh. Après, essayer d'améliorer aussi le goût vraiment mmh. euh, du repas en fonction de, de ses messes et l'habitude, comme mmh. euh, j'ai envie de dire. Quoi. Même si elle n'a pas le piment qu'elle aimait, quand voilà. elle avait son goût ou une poisson, on lui met du piment végétarien. L'odeur lui rappelle son piment. Tout à fait. Tous ça, nos épices. Aussi. Ah, je comprends bien. Ah, vraiment, je, je aimé tomber sur des, des personnes comme vous pendant quelques années. Si Dieu nous prête vie, hein, parce Bien que... Il y en aura vraiment. En plus, hein. les, les, des personnes qui, qui viendraient euh, nous redonner. C'est vrai que ça requinque, ça rebalance. Bien quand on entend parler, on a déjà envie de, de regarder, d'être de, là, mm -hmm. d'être à côté. Mais c'est bien, madame, Nomed. Oui. Ah, comment vous faites Vous avez des enfants hein? Non, pas encore. Pas encore ah, ces enfants-là sont gâtés, vivement... Euh, eh ben oui, j'espère. Vivement qu'ils arrivent et qu'on qu on, qu on voit les petites assiettes là, avec les petites fleurs, les petites choses à côté pour manger. Et je me disais avec mon fils, qui était un peu difficile des fois, si c'était de la purée, elle était toute de la purée, un petit peu de sauce par-dessus ou du jambon pour aller vite. Eh bien, il était manger bien. Il suffisait, il, il suffisait de lui donner quelque chose qu'il ne connaissait pas, mettant un petit peu d'épinards ou alors des lentilles, même des lentilles. Il était La fois, on faisait ça. La fois, on faisait comme si. Tout, il mettait ouais, la cède ouais. avec des lentilles, par exemple, ou des épinards parce que la couleur ne lui plaisait pas. OK. Il ne voulait les goûter, mais c'était la couleur. D'accord. Et aujourd'hui, le mec, il, à son temps perdu, il ne fait que des La, cuis la ah, cuisine. La cuisine. La cuisine est toute putain. Okay. Donc, donc voilà, voilà c'est ce que euh, tu me dis là. Ça tombe dans, dans, dans ce qu'on a vécu, de, dans ce que nous vivons avec nos enfants, avec nos parents, mm -hmm. même avec l'époux. Selon Jean Bayon, qui a cochon avec les bitins, il ne peut pas couper raffiné les C'est ça. Et, et ça donne pas envie de manger en fait. C'est ça. Donc si ça reste voilà, un point important. Ça, ça, le cerveau marche avec le euh, en fait, Tout à fait. Le cerveau dirige tout en fait. Hein. Tout à fait. La façon dont on positionne mmh. dans l'assiette, pas tout mettre l'un sur l'autre, etc. C'est et très, très important. Et donc, très grosses très, assiettes. Euh, de voilà. Une grosse assiette, mais tout à ce c'est pas bon. Voilà, donc. tout à fait. Surtout pour la personne âgée, peut-être ouais. qu'il a euh, euh, tout de suite, qui sera en perte d'appétit, mmh. donner, lui donner une trop grosse assiette, trop en plus, ça peut mmh. voilà, le, voilà, tout de suite le freiner, casser, voilà, euh, le freiner, euh, euh, diminuer son envie de manger. Oui. Donc, euh, une petite assiette, euh, voilà, normale. Un petit bien. peu de ça, ça. Voilà. On verra bien mmh. la composition de l'assiette, Voilà. Ça arrive, Une ça fois que c'est attrayant, ça donne envie de goûter en fait. D'accord. Et il oui. ne faut pas beaucoup de sel. Et oui, oui, donc on va essayer de limiter au maximum les mmh. aliments salés et le sel, essayer de ne pas resaler. Mmh. Comme je dis, il y, y a beaucoup d'astuces, hein. on peut eff effectivement par exemple cuisiner toutes nos racines sans sel, hein. mmh, mmh, mmh. peut-être mettre un peu de sel dans la viande, mmh. mais par exemple les racines, et les légumes, ça, mmh. peut, ça a déjà c'est complet. Voilà, complet. on peut les cuisiner sans sel et peut-être mmh. juste mettre un peu de sel dans la vinaigrette, ça diminue ça, parce ça diminue. que si on fait... La racine à l'eau bouillante salée, ouais. les légumes à l'eau bouillante salée, on revient, on met un peu de vinaigre. donc ouais. on peut effectivement cuisiner ça à la vapeur et sans mm -hmm. sel, et juste rajouter légèrement un peu de sel, voilà. Ouais. Euh, ça ça c'est une bonne idée, une bonne idée pour des gens qui aiment trop le sel. On commence à se sent mais ça reste quand même une habitude. Mm -hmm et mon annon, des cas saisonné tu es cas salés butins, oui. avec beaucoup d'épices et tout ça, mm. euh, est-ce qu'on peut mettre des épices dans tout comme ça, hein? parce que bah oui, oui, dans, oui dans euh... partout comme ça, on met des épices, des épices, euh, l'ail, les oui. oignons, celle-là, oui, <rire> l'ail, les oignons, voilà, c'est des, des bonnes épices, mm. nos piments végétariens, aussi euh, donc on, on peut en mettre ça, ça ne gêne vraiment, pas l'estomac de pas. la personne, après, faut à part. Doser Voilà, avec ouais. parcimonie. Comme ouais. je, je dis souvent, par exemple, je pense que l'exemple du citron, il ne faut pas ouais. en consommer tout le temps, tous les jours, au citron, etc. Ouais, c'est acide, acide etc. Bon. Mais euh, les, les épices, euh, la façon dont on assaisonne, mm. ce n'est pas en trop grande quantité. Donc, euh, okay. c'est toujours mieux privilégier mm. plutôt les épices que oh, oui. mettre beaucoup de sel. D'accord, voilà. d'accord. Oui, comme ça, au moins, on a. On, on, on a le petit, le petit parfum aussi, quand l'assiette dégage une bonne odeur, c'est intéressant. L'antivienne cochon, bien aussi, mm -hmm. vous avez toute graisse là, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop gras, je présume. Ah oui, donc, alors fait. il ne faut pas que ça soit trop gras, donc on va effectivement éviter tout ce qui est friture. Euh, enfin, quand je dis éviter, mm. il y a une fréquence. Une fréquence. Voilà, nos, nos personnages ont l'habitude de leur petits poissons frit, lentilles, etc. Voilà, donc voilà. oui, pourquoi pas, mais on ne va mm. pas manger tout le temps, tout le tout temps. Le temps euh, et ah, si vous voulais, parce que des fois, tu demandes à une mamie ou à un papi, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui Ça, il mangeait les gazos, c'est ça, il veut manger. Oui. Et oui, donc peut-être pourquoi pas lui donner une autre fois s'il oui. en reste, mais quand même lui faire comprendre que c'est bien de varier oui. son oui. alimentation. Voilà. Oui, parce que donc, déjà, les changer. lentilles, c'est du fer, donc il ne euh, faut pas trop donner trop de fer dans. dans dans un oh. même courant de jour, ça donne toute la semaine. On ne peut pas manger rien qui faire. Il mm -hmm. faut mélanger les tibourins. Il y a des protéines à prendre dans ça. Il y a des ça ouais, oui. à prendre dans ça. Donc c'est Après lentilles. pour les lentilles, il n'y a pas de souci. Hein. Justement, les nouvelles donc, les recommandations, c'est deux fois par semaine minimum. Le voilà, on encourage dedans. beaucoup tout ce qui est légumes secs, donc tout ce qui est lentilles, haricots rouges, pois d'Angole, pois sarrasin. Est-ce que fin, le haricots rouges ramènent réellement quelque chose Oui. Alors souvent, on pense plus aux lentilles, on incrimine ouais. les haricots rouges. Mais oui, c'est aussi riche en fibres protéines végétales, exactement, mm -hmm. et en fer. Donc, on peut on, on peut, peut le bien sûr... Euh, et et chez nous, les poids, le poids d'angole que nous avons, si on a un jardin qui, qui regorge de poids d'angole on peut le randonner Ah oui, le poids d'angol, c'est... Enfin, poids d'ongole, bois Oui, poids d'ongole, hein, hein, bois Oui, voilà, toutes les Donc, variétés de poids oui. qu'on a chez nous euh, sont vraiment Ils sont très, très intéressantes, bon. intéressantes oui. nutritionnellement. On peut manger ça sans, sans bon goût. Moi, je ne mange pas d'Angole et pas de boisson, rien. Bien y sûr, il n'y a pas de souci. Il manquera oui. juste les légumes. Parce qu'effectivement, les, que, les poids d'angle ont les protéines végétales mm -hmm. et c'est aussi un euh, féculent. Mm -hmm. Donc, pour que l'assiette soit équilibré, il manque un peu de légumes. Mais de effectivement, légumes. pas besoin de rajouter forcément de viande. Est-ce qu'on peut prendre les légumes qui nous viendraient de l'extérieur, par exemple, céleri, euh, poireau, euh, ce, ce, ce genre mm -hmm. de choses? Alors, c'est toujours mieux de privilégier tout ce qui est local et mm -hmm. de saison. Après, on fait quand même des céleri et poireaux euh, oui. ici, mais c'est vrai que ce n'est pas en grande, grande quantité. Oui, mais on peut quand même, euh, quand même en prendre. Ça mm. permet quand même de varier. Mais pensez quand même à si on a, euh, je ne sais pas, des épinards dans de son jardin, privilégier mm. d'abord ce qu'on a ce de qu saison. A, oui. Comme les fruits, euh, si c'est la période des mangues, au mm. lieu d'acheter des pommes, privilégier. Là, c'est la période des goyaves, semble-t-il. Hein. Oui. Vous n'avez qu'à dégorger, qu'est-ce qu'on peut leur donner avec. Qu Est-ce qu'on peut, est qu peut faire un mélange de, de ces deux saveurs Ah, bien sûr. Sur Goyave. Un jus de cerise mm. goyave, c'est tout à fait intéressant. Euh, les, la cerise est très très riche en vitamine C, c mmh. donc euh, voilà, ouais, ça on peut mélanger fou. tranquillement les, les deux. Pour voilà, un les petit deux. cocktail de fruits par exemple Tout à fait. Et quand les mangues oui. arriveront, on peut manger les mangues vertes, on peut faire la mangue verte en salade En salade, on tout peut à mettre fait. dans la viande Tout à fait. Donc, et, et aussi en fruits En fruits En fouilles. Mmh. Mais attention, on a tendance à commencer la saison des mangues à en manger, euh, oui. je ne sais pas, en grande quantité oui. le même jour. Oui. Pensez que c'est quand même un fruit, euh, un fruit donc sucré, donc mm -hmm. le fructose. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas en manger en trop grande quantité quand même sur la journée. Voilà, mm -hmm. il y a des portions quand même à respecter. Mais c'est un fruit euh, local, euh, toujours aussi très intéressant nutritionnellement. Voilà. Ben, c'est génial. Alors, nous voilà. avons la canne à sucre pour le jus de canne. Mm -hmm. je, je cherche tout ce qu'on aurait dans, dans la tête et qu'on pourrait donner à nos personnes âgées que certainement euh, les aidants oublient hein, de, de, de se procurer. Dit, bon, Il y a l'eau de coco aussi. Il y a l'eau de voilà. coco. Alors là, c'est tellement complet. Mm -hmm. On ne peut pas s'imaginer les vertus de l'eau de coco. C'est complet. Alors oui, en plus, ça permet euh, comme j'allais y venir à, mm. de, de réhydrater aussi mm. l'eau de coco, les jus, etc. Après, c'est toujours bien de manger quand même mm. le fruit au naturel mm. pour les fibres. Mais... Euh, Peut-être que la personne aura du mal à coquer le fruit, donc mmh. on peut quand même penser au jus, au jus. le sucré, pour mmh. quand même apporter euh, les nutriments du fruit, mmh. surtout les vitamines, tout ce qui est antioxydants et tout ça. Ouais. Donc voilà. Normalement, quand on a un jardin devant la maison, on a, surtout, on a quelques petits fruits, on a des petites choses qui poussent, il faut en abuser. On peut y prendre. Euh, quand c'est mûr, on peut les prendre quand c'est vert, il y a toujours moyen de d'utiliser ce qu'on a, comme les noix de cajou, oui. euh, le fruit, mm -hmm. c'est acre, mais c'est très bon. Ah oui. C'est très, très bon pour tout. On a des choses, hein? Je, oui, oui, j'avais encore à me répéter, mais mm -hmm. effectivement, euh, notez bien ça, mm -hmm. euh, les fr nos fruits locaux sont beaucoup plus riches en vitamine C que les fruits, euh, enfin, ça, je pas forcément les chiffres en tête, mais mm -hmm. c'est vraiment euh, deux, trois, quatre fois plus riches en vitamine C. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, toujours privilégier nos fruits, le, la, la noix de cajou, on peut effectivement manger le fruit mm -hmm. et aussi prendre la noix qui va mm -hmm. être euh, mm -hmm. un, une graine mm -hmm. oléagineuse mm -hmm. qui va être grillée, aussi qui a toutes ses bonnes propriétés, fibres, protéines, bonnes, les bonnes matières grasses, mm -hmm. donc euh, fruits complet intéressants qu'on peut euh, totalement utiliser. Très bien, nous voilà. allons donc vous laisser pour mieux vous retrouver dans une troisième partie, troisième et dernière partie de cette belle émission. Avec nos invités, Madame Nomède Noéma et Mme Tisseur Ariane de l'association Famille Google de Grand Monde et notre diététicienne qui est là. On va en abuser. A tout de oui. suite. La Fayette c'est un grand monde en nous.